Mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Je veux dire, nous parlerons encore sur la question QuickBooks. Je veux dire, nous ne pas eh, trop long. Nous parlons juste de bon, ce bah, qui est très important dans QuickBooks. Si Par exemple, vous eh, gain une boutique ou bien n'importe quelle entreprise qui a géré, mais vous bien plusieurs mondes qui dans la caisse pour même mêmes et qui ont entré l'argent dans, dans la caisse pour eux. mêmes Ça nous pour faire, ou gain pour pas capable. Et premièrement, créer un compte pour chaque. On a déjà comment créer un compte pour chaque. Et même si, par exemple, si on a gérer un logiciel là, central, là, ou un compte admin pour vous, et puis on a on capable créer un seul représentant, c'est-à-dire un, un représentant de vente pour chaque monde. Par exemple, il y a deux personnes qui travaillent dans la caisse, une matin, une après-midi, pour qu'on ait qui est ce monde sans le monde. Quantité que nous vendons et quantité, ça les fait. Et puis, pour restreindre sur une série de questions dans le logiciel, là, où on va créer un compte pour nous. Premièrement, nous allons créer un compte pour chaque monde. Ça que nous allons faire, c'est son employeur. Ça nous allons faire, nous aller dans la compagnie. Et puis, nous aller dans user. Et puis, nous aller dans cette setup User and roles et nous mettez mot de passe nous parce que vous avez créé en tant que admin vous créer un mot de passe et déjà et puis vous n'a pas c'est ça qui peuvent permettre de créer un compte Lorsque vient là par exemple mm. et nous pouvons créer un nouveau et admin un nouveau monde le premier monde, monde que nous allons créer appelé l'élit et Zoé ok et sous le un password pour lui yon, montant sous mes papier qui sont mais n'êtes n'est capable de et puis dans Wall qu'on parle Bali par exemple ça veut dire how do I modify Wall par exemple sur le bal tout Wall ou bal tout Wall mais si par exemple par exemple on Wall pour un compte ou bal Wall pour compte et à 40 à pas vous voyez ici à À 40 vous voyez banking vous voyez le Bali finance ou pas Bali sur le bal full accès au bal full accès ici et puis c'est moi Là, on a un de full accès. Il dit que vous dites que vous n'avez pas de passeport, vous dites pas de problème. Soit vous dites non, ou bien tout, vous dites non, non, il a pas besoin de créer de passeport. Ou comme un deuxième poli, par exemple, Yvette, et puis on va créer de passeport, et puis on a également full accès, et voilà, ou bien tout, on a un nez accès. On reste un on s'est dit accès. Bon, bref, on vient full accès, au finit. OK, on va créer Password, on ferme ça là, et après qu'on y a là, si vous voulez créer eh, pour deux de mouns, on va créer une self-representant, on dit un représentant devant tout chaque monde, qu'on on va aller dans la liste, et puis on va faire eh, Customers Endors Profile, et puis on va faire self-representant liste, et puis qu'on y a là, à partir de là, on va aller en bas, on va faire eh, New. Et puis, non, on, on choisit ici, si on sait les employés déjà au bali. ou bien on créer au nouveau une série de monde qui parle. Par exemple, on a on va aller pour joyeux, Et finit, on a on compte-là, on sait le compte gain, et, puis, et, order, et puis, on dit « order ». Et puis, on a la on sort d'initial. On fait, next, on next », on créer un autre compte pour, pour l'autre-là. L'autre-là, par exemple, est Serele, et lui, par exemple, Yvette. Ok? là a les, on fait le compte de la police, on dit « order » et puis on crée « non-faire ». Et. Là, nous avons deux représentants de vote. Mais par contre, là nous n'avons pas de faire facture, il y a facture, l accès à compter, et puis nous n'avons pas de facture. Il faut, et nous n'avons, par exemple, la font facture, la font facture, facture cash. Et... Si nous n'avons pas être nom pour paraître, et en tant que représentant pour le métier, nous faire facture, ou faire même, ou aller dans la facture. Côté Pour créer facture, facture, facture, facture. Ce que nous faisons, par exemple, dans la partie facture, par exemple, ça là, nous allons créer, par exemple, modifier la facture là pour être capable de un représentant. Ça nous fait dans la et puis dans le dans de la route. Vous faites une copie ou copie. Et puis dans la partie Footer » là par exemple là, on peut marquer un représentant. Le représentant, si est toujours marqué qu'on est, il n'y a pas d'être sous facture-là. On fait OK. Et quand y a alors les gens qui ont fait une facture-là, son facture crédit, une invoice. Là, par exemple, mon a un pour la facture, la pentrée, non, là. Si c'est Zoé, la pentrée, Zoé. Si c'est Yvette, la pentrée, Yvette. Par exemple, Zoé a fait une facture, il a fini, il a commencé, il vend Bacara, et puis, il vend deux caisses de Bacara, il ferme fait Pour quel type de client Pour Boss, Midon, et puis, c'est bon. Nous fermons. Et puis, nous allons faire l'autre monde d'entour dans l'après-midi de venir. Nous allons faire une facture de cache. facture de cache n'a pas le représentant. Nous allons encore dans le formatting. Nous allons dans le customize. Et puis, nous allons garder nous, dans le représentant. Nous cocher tous les deux ça OK. Ni pour print, ni pour screen. On voit. cest à que la est sous facture là. Être, là. Et, immédiatement, nous allons faire une facture. représentant représentante va être là. Si c'est évident, nous allons faire facture là tu ils font facture cash. Ça permet qu'on y a là, ils veulent pas vendre Bacara également. Et puis, là, ils vendent, par exemple, trois Bacara, mais cash. Et puis, ils font oui. même. Pour qu'on soit capable de qui est ce qui vend, qui est ce qui ne vend, pas vendre, si il y, y a quelqu'un qui vend cash, il a quelqu'un qui vend crédit, crédit, on a un rapport. Le rapport, nous fait vente, sales, et puis on a l'air dans votre représentant, par exemple, Sommer. Nous cliquons sur lui. Nous, par exemple, tous les deux monions qui vendent. Yvette, qui vend, et ça, c'est partie et, et crédit. Cash, la partie cash, il a qu dit que c'est qui vend 1980, cash. Et puis, crédit lui-même, il Yvette toujours vend crédit pour 980. Par contre, nous ne pouvons pas faire pour joier, On a Zoé pour, pour aller faire vendre parler. par Ok, Zoé Kounyala, l'allait, l'Ivonne Beurre, et puis, l'allait, le représentant nous dit que c'est Kounyala et Zoé qui, qui vont nous facturer, et puis, Zoé Tefan te également, à, à créditer également, et puis, lale, nous choisissons un client, qui est ce qu'on là Kounyala et kou Ivonne HDD. Nous choisissons par exemple eh, la quantité, et puis nous choisissons eh, qui article, par exemple et no Coca, et puis nous disons nous un Coca crédit à Là Nous allons encore dans le rapport, nous allons nous joindre à Cels, nous dans représentant, sommaire, et puis nous allons nous joindre à tous les nous représentés. Ivert vend pour 1900 euh, à crédit, à la à crédit, 1980, et Zoé vend pour 1470. Nous allons aller dans la partie cash là, nous jouons qui Yvette vente 1980, toujours en cash, et puis Zoé, lui-même 1470. Tout ça, les gens qui sont représentants, ils 13 13400. Donc nous connaissons Si nous voulons dit moi c'est moi, l'Ivante, c'est la là c'est la journée, ouais, c'est là pour aller dans la rapport. C'était hier, nous regardons nos jeunes. C'était journée, jeudi là, c'est tout deux on nous voyons que c'est jeudi à l'événement pour tout ça. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ça qui est intéressant. Nous ne pouvons pas parler trop longs. Nous espérons que ça vous plaisir. N'oubliez pas nos petits pouces. Et puis, abonnez-vous pour vous abonner. Bonsoir à tous.